Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 2 d'Animal Crossing, euh, le Let's Play. Donc euh, pour vous donner le contexte avant de, de commencer, euh, on, on s'est arrêté euh, après avoir fini les premières missions, enfin on, on en fait encore mais euh, la première mission qui est de dire bonjour à tous les euh, à toutes les personnes du coup euh, voilà tout simplement euh, Et donc là on doit rédiger une lettre euh, pour euh, un client et Donc on est bon, let's go Donc play Ok Donc on lui revole du, du papier Et ça c'est stupide Mais, mais je, vais lui en, je, vais, je, vais, je vais lui en demander plusieurs fois Oh non c'est pas possible <rire> Je crois qu'ils qu ont patch Enfin pas qu'ils ont patch mais qu'ils ont prévu Parce que je me suis dit peut-être je lui demande et, et à chaque fois et puis après je lui vendrai dès que je peux Bref alors oui, vous avez vu, j'ai fait une mauvaise touche, pardon euh, Donc, alors Ici Alors juste Donc on a toujours le problème, mais normalement il, il, On peut euh, avoir des sélections Bref Donc écrire, on va en une Je crois que c'était pour Gabi Je sais plus en fait Ok, donc après vérification C'est pour Gabi, j'ai bien raison C'est parfait donc, euh, let's go pour, pour lui écrire euh, Donc on va faire simple hein, On va lui faire Nouvelle promo, tout simplement <rire> Allez, on va faire les choses bien même si on sait que ça va même pas être lu <rire> Allez, des petites majuscules, on est sympa. Voilà. Validé. <rire> Allez. Parfait. Allez, maintenant, on va directement chez notre cher ami. Euh, pas du tout. Hein, on va juste à la mairie poster cette lettre. Let's go. Pardon, je rate toujours tout. Oui. tout. Dites-moi qu'il y a un pont, il y a un pont. Mmh. Ça fait plaisir. Ah. Mmh. Ok, on voit le clocher. Mmh. Salut monsieur le maire. Mmh. Alors, non, ça c'est le bureau d'accueil. Il faut qu'on aille juste sur le bureau de poste. Ils auraient pas mis me un seul bureau quoi. <rire> Allez. Alors, envoyer On... une lettre, tout simplement. Pardon. Hop là. J'avais pas mis ma souris. Voilà. validé Ok. C'est bon. Tu peux me laisser jouer. Du coup. C'est plus c'est quelle touche? Donc du coup c'est bon, hein, c'est revenu l'affichage Donc j'ai réussi à le... Avez-vous une autre lettre à poster C'est bon Alors quelqu'un m'appelle, je fais juste une petite ellipse Ok re, pardon, on reprend euh, Désolé, on m'appelait Donc, let's go Et des bruits sont toujours plus chelous hein. <rire> Salut monsieur le maire Ok euh, donc c'est posté, on va aller voir notre cher Tom Nook S'il a encore des trucs à nous faire faire Allez, ok donc on va pas chez nous Ouais, je m'améliore depuis le dernier épisode hein. Ok Salut Bonjour plus longtemps prévu bah super oui. livrer un tapis je l'avais je me rappelle que j'avais déjà livré un tapis ça ça je m'en rappelle <rire> ok donc là objectif du coup en fait, on, on fait tout le temps euh, des centaines, enfin des centaines Là on fait beaucoup de, de quêtes entre guillemets pour Tom Nook Et à un moment donné il va nous laisser tranquille Et on va pouvoir enfin faire des choses Donc, euh, je sais plus c'est qui C'est pas lui, c'est lui peut-être Lui c'est prof Ok, c'est -ce pas lui je crois que c'est celui qui est tout en bas. C'est ça. Livreur de pizza, enfin de tapis du coup en l'occurrence. Salut. Euh, je te livre des, ben, bon, un tapis du coup. Ok. T'es en retard j'en ai marre d'attendre Eh ça va ouais. eh les gens ils me donnent de quoi euh, me stuffer un peu Parce que du coup j'ai pas euh, de quoi l'acheter euh, Pour le début c'est sympa quoi Allez Laisse moi partir, je suis en livraison Salut Bonsoir Oh c'est vrai qu'on peut faire ça Excellent Ouais ça me fait rien un problème C'est trop bien Oui c'est stupide Oui ça me fait rire Oh là là Allez Content de te revoir et bravo, on dirait que tu commences à t'habituer à la vie de notre communauté. Eh bien, si tu continues comme ça, je te proposerai un CD. Maintenant si tu peux pouvoir garder. Écoute-moi bien. On ne se sert pas des objets qu'on délivre. Si tu as envie d'arroser quelques massifs de fleurs, tu le feras sur, le, sur ton temps libre avec, ton, avec un rare que tu auras acheté. <rire> D'accord. Alors juste. Euh, donc ça je sais plus c'est à qui euh, on, va, on va le faire à la jugeote <rire> Ou alors c'est marqué Est-ce que c'est marqué Dis moi que c'est marqué A Gabi Bah voilà parfait <rire> Donc on va aller rencontrer notre chère Gabi Gabi Oui ça me fait rire Oui je vais le faire souvent <rire> Alors Tout tout tout Tout tout Gabi Gabi Gabi Gabriel Là, je sens que c'est chez Gabi. C'est chez prof. Ça, j'étais à deux doigts quoi. Donc du coup, j'étais du bon côté, je crois. Mm -hmm. Ah ouais, c'est ça. J'étais pas du tout du bon côté. OK. Tududum. Pourquoi faut toujours que tout le monde se promène, sérieusement? Gabi, Gabi. On va les trouver, hein. C'est pas compliqué, normalement. Ils sont par là. <rire> normalement. Ah. Es-tu Gabi? Tu es Gabi. C'est cool. Ah pardon, j'avais ma souris. Excusez-moi, ça a dû souvent vous déranger. Ah, il y, y a quand même des bugs, hein, mais du coup... Bon... Ah c'est bizarre. What... <rire> Un peu égocentrique, hein. Alors Je pense que du coup on va descendre On va devoir descendre en qualité Parce qu'en fait j'utilise un logiciel qui me permet de monter Les, quali les qualités des, des ROM Donc c'est des ROM c'est des points ROM euh, Les jeux vidéo comme ça Et, euh, et du coup euh, C'est compliqué quoi Parce que là il, il, j'ai pas tous les, les affichages donc, donc je vais essayer de faire une petite ellipse Et on se retrouve dans, dans, un, dans un autre jeu du coup A tout de suite Ok re Alors euh, du coup je suis passé sur euh, Une autre version du logiciel C'est un peu bizarre mais bon Il euh, y a le même problème toujours Donc bon euh, C'est compliqué quoi Mais bon C'est pas grave La la, putain. Je veux juste que les, les jeunes de ton village trouvent ça trop, trop cool Ouais Trop bien Je peux courir Ah voilà, cette touche <rire> Ok Allez donc on va à la mairie Et on va dire ouais salut En fait c'est trop bien du coup Vous voyez, il y a, un, il y a des problèmes d'affichage donc on va, je, je réglerai ça pour le prochain épisode, le prochain épisode. Alors Donc euh, On va le faire à la souris Ouais, c'est écrit même pas Ok Hop là, venez chez... Nous Virgule Cordialement <rire> euh, pff, Tom Nook Allez ça ira bien Tom N Raté ah Je ne sais pas écrire Valide. parfait bon ça marche hein. mais du coup c'est un peu c'est plutôt bugué on, on... j'essaierai de, ré de résoudre ce problème du coup euh... Euh, pro pour le prochain épisode mais du coup ouais, c'est plutôt compliqué c'est un peu chiant mais voilà quoi salut Tom Nook ah, au fait a partir de 23h, on peut plus aller chez Domnouk. Et du coup, c'est un peu compliqué euh, quand on joue le soir. <rire> Alors. Euh, oui, tu dois rembourser. Eh, ben. 1400 de clochettes, pour si peu Allez bon, tu peux me laisser tranquille Des remboursements, pour compte à la mairie blablabla Allez, tu peux me laisser tranquille On sait que tu veux de l'argent T'en fais pas Aucun doute Allez, on y va Ah oui c'est vrai <rire> La fin d'un travail chiant <rire> Ah putain Parfait, parfait, parfait Alors Tac Ok, ok, ok salut ah oui et c'est possible que je fasse des lives dessus sur animal crossing c'est possible alors alors alors euh, qu'est ce que je devais faire oui alors je voulais aller stocker ah bah non du coup j'aurais plus d'habits sinon <rire> donc on va rester avec ça donc euh, maintenant on va essayer de gagner un max d'argent alors pour ça il nous suffit de ramasser des fruits Excusez moi je me loupe dans les touches Salut Donc il faut des fruits Allez Ok Donc on prend des fruits Et on va les vendre Il y a aussi Alors il y a pas mal de choses à faire donc. Alors Mais en fait je pense que en grandissant, le jeu il se finit beaucoup plus rapidement qu'au début quand tu découvres t'es en mode, oh comment ça marche Bon, cela dit j'ai réussi à me tromper euh, dans l'épisode 1, mais euh, ça compte pas <rire> Hein, ça compte pas <rire> Donc... Dun dun Tu me gênes en fait. Voilà. C'est excellent tout ça Ok. Donc là, objectif, on récolte le plus de fruits. Ah... Bon. Euh... Tant pis, voilà. De tête, c'est ce que c'est marqué. C'est ce que c'est marqué. <rire> c'est 19h. <rire> Et le jeu est en, est en adéquat avec l'heure... C'est absolument pas donc. Et le jeu est en adéquat avec... Euh, du coup... Euh, l'heure, le temps, etc, c'est trop bien, j'adore ce jeu C'est pour ça que j'en fais les let's play, du coup, si j'aime pas, il vaut mieux pas du coup Donc ouais, j'aime ce jeu Mais je pensais que, je, je crois... de telle, j'aurais cru que ça, ça durait beaucoup plus longtemps Vraiment pas, euh... Là ça m'a pris 40 minutes à peu près Alors Que puis je faire pour toi Je vais vendre Dans ce cas, montre-moi les objets que tu vas vendre alors il va falloir que je trouve juste les raccourcis Donc ça s'en fout Donc, ça Alors juste je sais pas Ah voilà c'est ça Non ça je garde C'est juste qu'il fallait que je, je, je me rappelle des raccourcis Enfin que je les redécouvre du coup vu que je suis sur PC Plus compliqué du coup Allez <rire> Sérieusement là s'il te plaît <rire> Bon, ça m'a ça saoulé. <rire> ok. Paf. Ok, vous voyez, 1200 clochettes déjà. En gros, en gros là, c'est exactement combien il m'a payé pour 40 minutes, alors que là ça m'a pris 5 minutes. On a été payé euh, 30 minutes, euh, 40 minutes au prix de euh, 30 pommes, d'orange pardon Je ne sais, sais pas que c'est des pommes d'orange Oh je suis fatigué Oulala là là. Donc alors, on va terminer les fruits, ensuite on va passer au... Euh, pas aux légumes, je suis con, parce qu'il n'y en a pas de légumes. Il y a que des radis, et les radis ça coûte très très cher, je crois. Si je me trompe pas, hein. je, peux, je peux dire des bêtises, hein. ça fait longtemps. Et de tête, je crois que c'est ça. Hein. Qu'est-ce que tu fais Ah oui, il euh, y, un... y aura un peu de montage, mais j'essaierai de laisser ça un peu, un peu pur, histoire que déjà je, je me casse pas la tête sur le montage même si bon il y a des moments où j'ai pas le choix quoi. et le montage j'adore mais c'est ce type de série un peu où je sais pas de toute façon je vais tester différents types de, de du coup de différents je ne sais plus parler hein. vous, vous, vous le remarquez non, ça en l'occurrence c'est chez va aller juste rapidement chez moi et on va aller euh, poser d'une façon euh, sympa alors on a une armoire posée et on a un tapis posé et ben voilà ah non attends je peux pas le genre le de... ah oh, j'avais oublié tout ça ok tu peux récupérer ça oh putain Ça va, ça va aller, vous inquiétez pas <rire> Il ne sait pas récupérer un tapis Ok Donc là, objectif, savoir le poser Mais je sais vraiment pas Mettre voilà. en bah Voilà, c'est super beau Alors, pour bouger ça C'était pas cette touche <rire> On va tout <rire> On va vraiment Raté. <rire> voilà, bah, parfait. <rire> du premier coup. Boum. Donc en fait, vu que je me suis décalé de plus en plus en voulant la poser, euh, ça la posait directement à l'endroit où je voulais que ce soit posé. Bon, ça va, je les connaîtrai un jour les touches. Hein, mais pour l'instant, ça va. Donc, on va aller vendre tout ça. Il retourne hein, il n'y pas le choix du coup Bonjour Salut Voilà Bonjour, je t'en prie, j'ai un coup d'oeil et prends ton temps Cette phrase je l'ai lue des milliers de fois Mais vraiment Avec les touches, sérieusement, c'est horrible En fait, il y en a beaucoup, donc euh, Je crois que c'est celle-ci hein ouais, Ah Ouais, c'est A, wow Ok, et la dernière ligne Voilà Oh. Voilà. Est-ce que derrière il y a un truc intéressant Parce que quand même, il faut pas oublier d'acheter euh, beaucoup. Alors, pyramide, 3800. On achètera quand on sera plus riche. Hein. <rire> un ventilateur. et tout il y a les points de fidélité, oh là là je suis trop nostalgique là C'est trop bien C'est excellent J'y arriverai en ce promis Donc donc donc Alors je sais On va essayer de gagner beaucoup plus d'argent Récupérer les coquillages sur la plage Parce que oui il y a il y a une plage Je crois pas vous la remonterez la plupart du temps elle est tout en bas. Bonjour la plage. Il y a aussi des poissons que je viens de faire peur. Donc là on récupère tous les coquillages, hein. intéressants ou pas, et on va les vendre. C'était toujours pas cette touche. On, on, on va y arriver, hein. normalement. Ah là là. Là, normalement on va gagner pas mal d'argent et on se laissera là dessus oh pardon il y a ma souris qui est là oh là là tac tac tac alors là j'appuie vraiment là tout sur la touche combien il me reste de place ça va normalement je pense que je vais pouvoir récupérer tous les coquillages je crois là il me reste plus que deux places parfait allez histoire de dire hein, pour la bonne conscience ok c'était pas cette touche Non plus Ok c'était ça Non c'était pas ça C'était ça c'était ça Oh c'était ça <rire> Ok et on se laissera là dessus parce que là ça n'avait pas de sens Donc donc donc donc Bonjour bonjour s'il te plaît Ah ok ce que je suis Ah oui, je crois que normalement c'est en haut Normalement Bonjour Tom Nook. Et là normalement je pense que... Alors, estimation 5000 clochettes clochettes fatigué moi Bonjour. Alors On se rappelle que c'est la touche A voilà, De tête, hein, je le savais Du coup je jette je le tapis, parce ça s'en fout. Ok. Ok. S'il te plaît. Mmh. Voilà. Mmh. Bon. <rire> J'y étais presque, enfin genre... Euh, euh... Bon, en l'occurrence j'ai pas d'objet, désolé. Bref. Mmh. On va essayer de sortir un pot Lâche-moi. Ok. Par contre, je me rappelais pas de ses pots. Ça s'achète pas, on est d'accord. Il s'achète pas, mais je me rappelle pas du tout de ses peaux. Tu peux sortir. Voilà, merci. Ok. Parfait Ce fut un réel plaisir de tourner cet épisode euh, J'espère que vous, auriez, vous avez pris du tout Du coup du plaisir aussi à le regarder <rire> Du coup c'était Nem euh, J'espère que cela vous aura plu euh, C'est vraiment des, des, euh, une série qui a rien à voir avec ma chaîne D'habitude il y a du lol Du Minecraft euh, C'est tout Du palladium Mais ça reste dans du Minecraft Donc euh, vraiment Ça n'a pas de sens <rire> Bref Passez une bonne journée, c'était Nem, ciao.